Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec ce petit bocal. Si vous êtes venu me voir au salon du blog 2 euh, qui était à l'université d'Evry, vous savez ce que c'est, euh, sinon vous ne savez pas ce que c'est. Je l'avais invité les gens qui étaient venus me voir à prendre un petit post-it et à écrire euh, le nom de leur livre préféré. Et du coup, je me suis dit que ça allait être cool euh, si je les ouvrais, je les lisais en vidéo, et que je donnais mon avis éventuellement sur les livres euh, qui étaient présentés dedans. Si on a un certain nombre, donc je vais essayer d'être un petit peu rapide, on va voir. Alors, l'orpheline dans un arbre, et je ne sais absolument pas... Quel est ce livre Si vous savez ce que c'est, et ben vous pouvez écrire le résumé dans les commentaires, ce sera cool, et me dire ce que vous en avez pensé aussi. Ensuite, Le Roi des Aulnes. Alors euh, là, on est sur un poème, une chanson, bref, un truc un peu lyrique, si je me souviens bien. Je me souviens l'avoir étudié en allemand, euh, mais je me rappelle pas vraiment, parce que j'étais un petit peu en classe de seconde et que ça fait un peu longtemps. Néanmoins, voilà, nous avons une personne qui aime beaucoup le roi des zones. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, livre dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai jamais lu, mais qui a l'air assez drôle, même si c'est un peu... Euh, la mode des titres à rallonge, genre euh, le cercle des incorrigibles et euh, plusieurs de patates, ou des machins comme ça. Donc là c'est le, le titre le plus long que je n'ai jamais vu, d'ailleurs euh, la personne a utilisé un très gros post-it. Ensuite nous avons Dominique de Cookie à l'aise, qui est un livre dont j'avais parlé, euh, puisqu'il s'agit d'un bouquin où des parents choisissent d'élever leur enfant sans lui assigner un genre à la naissance, et je trouvais ça vachement intéressant. Et du coup euh, je vous l'avais conseillé dans, un, dans une vidéo sur les bouquins pour parler de genre, un truc comme ça. D'ailleurs la personne a écrit merci pour l'info parce que visiblement elle l'a découvert grâce à moi. <rire> Alice au pays des merveilles, un, un classique. Euh, personnellement j'ai dû le lire qu'une seule fois. Euh, ça ne m'a pas extrêmement marqué, mais je comprends tout à fait euh, qu'on adore ce livre. Ensuite nous avons G-U-N-N-M. Alors, je sais absolument pas ce que c'est, j'ai jamais entendu parler. Voilà, si vous savez, vous pouvez me le dire. <rire> Ensuite, nous avons l'œuvre ouverte d'Umberto Eco. Alors, euh, je connais Umberto Eco, euh, mais j'ai jamais lu. Euh, L'œuvre ouverte, donc je sais pas de quoi ça parle, voilà c'est passionnant en fait, parce que je, je regarde des post-it et des fois je, je connais même pas les bouquins, donc ça n'est pas à quoi. L'île mystérieuse de Jules Verne, que je n'ai pas lu mais que je connais quand même parce que j'ai un minimum de culture littéraire, euh, donc voilà nous avons une personne de qui c'est le livre préféré. La nuit des temps de Barjavel, bien sûr, Tort tellement la nuit des temps même si il y a plein de problèmes dans ce livre Mais dans, comme dans beaucoup de livres de Barjavel mais je trouve que c'est très intéressant de voir comment on voyait la science-fiction il euh, y, y a quelques décennies et euh, je trouve ça assez cool en plus c'est une histoire d'amour tout ça euh, ça se passe en Antarctique enfin bon il y a des tas de choses assez cool même si voilà c'est sexiste quoi. Sa Majesté des Mouches que j'ai pas lu ah ben on peut vraiment voir l'étendue de ma non-culture, enfin, je connais, mais je l'ai pas lu. Millennium de Stieg bien sûr, tout à fait, voilà, il y a écrit Millennium de 1 à 3 précisément, parce que Lisbeth j'imagine, hein, j'imagine que la personne adore Lisbeth comme moi, c'est obligé. <rire> Scott Pilgrim, euh, encore un truc très connu que j'ai jamais lu, la la la, merveilleux. Peut-être que vous allez me donner envie de le lire dans les commentaires, parce que c'est vrai que... On a beaucoup parlé. Et du coup, ça serait bien que je lis. Le passeur de Lois Laurie, euh, j'ai fait une vidéo dessus. C'est un roman dystopique pour ados euh, qui est vachement intéressant et euh, qui prend vraiment pas les ados pour des cons. Et du coup, j'aime ça. Ensuite, nous avons la saga d'une que j'ai pas lu en entier, mais euh, j'ai dû, euh, dû lire le début quand même. J'ai beaucoup aimé le film, je sais pas. Il me rappelle des souvenirs de quand j'étais plus gamin. Du coup, je l'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le film. Alors là, on a sa Qui cela pourrait-il être d'autre Donc, c'est Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité. Voilà un ouvrage d'histoire de l'art très intéressant que j'avais étudié quand j'étais euh, d'ailleurs en étude d'histoire de l'art. Les fondations Ah oh là là, encore de la SF cool. Euh, de la vieille SF d'ailleurs, et euh, que. que... J'ai lu le tome 1, je crois, mais je m'étais un peu ennuyée, j'avoue. Du coup, je n'avais pas continué. Voilà voilà. Hein. Mais c'est de la très bonne SF. Ah bah voilà On a la saga euh, de Pierre Bottero autour de l'univers des Willan. Ça m'étonnait qu'il ne soit pas encore sorti. J'aime énormément ce qu'il a fait. Et il euh, y a des choses très très cool. Je vous conseille la quête des Willan, les mondes des Willan, surtout parce que la quête est un peu enfin on sent que c'était le début quoi, et puis encore plus Elana, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est envoyée dans un, dans un monde parallèle, et donc il y a de la magie, il y, y a des méchants, il y, y a des monstres, des créatures, tout ça c'est franchement cool. Et encore la saga des Willans de Pierre Bottero, voilà, ils étaient tous à la fin, oh là là c'est trop chou. Et on termine avec The Democratic. Genre, le genre démocratique, je sais pas, un truc comme ça, et c'est un bouquin sur la fanfiction et ça je sais que c'est euh, le docteur Préminus qui me l'a mis. Donc voilà j'ai fini, le pot il est tout vide, donc j'espère que je referai une convention rapidement, comme ça on pourra remettre des mots dedans, je referai des vidéos où j'ouvre les mots, je trouve ça trop cool. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur les livres qui ont été proposés dans les commentaires, de me dire euh, notamment, oh là là il faut absolument que tu le lises, et puis vous pouvez aussi écrire euh, le livre que vous préférez, parce il n'y a pas de raison que ce soit que les personnes qui aient mis des mots qui disent qu'elle est leur livre préféré. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et puis vous pouvez participer à la FAQ en posant des questions avec le hashtag Ask Cordelia. Je pense que je vais faire ça genre tout l'été. Je vais accumuler balles de questions et puis je ferai un truc à la rentrée genre grosse FAQ quoi. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée et puis on se retrouve très vite pour deux prochaines vidéos.